Yo les gens c'est Ferz, j'espère que vous allez bien et vous l'aurez vu au titre de cette vidéo, on se retrouve pour un top 8 des morts les plus marquantes de la licence. Alors pas les plus tristes, on vous avait fait un top 8 des morts les plus tristes il y a à peu près 6-7 mois. Et on se dit que pour ce deuxième top qui serait disponible sur la chaîne, bah il serait pas mal de vous faire un top des assassinats les plus marquants de par leur direction artistique, leur dialogue et plein d'autres choses encore. Alors si jamais la vidéo vous plaît, bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et à nous le faire savoir dans les commentaires. Et sans plus tarder, c'est parti It is a good life we need, brother. Même chose... pour protéger ce que tu aimes. Oui, tu as raison. Et c'est ce que j'ai fait. Les Auditore ne sont pas morts Je suis toujours là Moi Ezio Ezio Auditore Ouais, mes Le tyran est mort. Vous êtes libre. Je te connais toi qui frappes depuis les ombres. Le même sort s'abattra sur tous les despotes. À la fin... Il est impossible... de ne pas devenir... ce que les autres voient en toi. Et j'ai été... un dieu Il existe un nouveau credo. Rome... est éternel ne tombera pas devant toi, ni les tiens. La liberté ne se donne pas, César. La liberté se prend. Tu prépares quelque chose avec tes alliés, et mon père avait tout découvert C'est pour ça qu'il est mort Pour fou Tu espérais peut-être une confession Pezzo di merda J'aurais voulu que ton agonie soit beaucoup plus douloureuse Tu as le sort que tu mérites, tu m'entends J'espère que tu... Arrête, Ezion. Un peu de respect. Du respect Après ce qu'il nous a fait Et lui, vous croyez vraiment qu'il nous aurait traités avec plus d'égard Tu n'es pas Vieri. N'agis pas comme lui. Tout est en place. Il a enfin entendu raison. Quelle est notre part Trois <tousse> d Attendez ici, veillez à ce qu'on ne soit pas dérangé. Sylvert. Monsieur la touche, je viens voir le roi des mondiaux. Suivez-moi. Les intrigues des rats Il prétentieux si jamais je mets la main sur lui. Eh bien, qu'y a-t-il de si important pour m'éloigner de ma fille en ce moment tu as gagné ta récompense, ami des loups, la gloire de ma mort. Quoi, ah, c'est tout? Ton <rire> lâche de père et son sacrifice futile. Admire le prix de notre guerre, ami des loups. <rire> La moisson, de trois générations entières, l'ont oublié. Tout ça pour rien. Admire le prix de notre le guerre. Nous sera pas oublier. Oublier. Le ne sera pas oublié Le clan ne sera pas oublié J'ai combattu ainsi, avec tant de vigueur, pour survivre parce que je sais ce qui nous attend tous. Rien que les ténèbres. C'est toi le Medjai de Siwa. Je croyais que les Medjai devaient protéger le pharaon. Je ne suis le Medjai d'aucun pharaon. Tu vois ça Je sais lire mon propre nom, Nek te trouvera, on te trouvera dans ton sommeil. Dans mon sommeil, je ne dors jamais. J'attends, moi, j'attends dans l'ombre. Et je vous tuerai tous, tous ceux qui ont respiré l'air de Sioux ce jour-là. Je suis prêt. Ensemble Londres périra sans moi. Tu te prends trop au sérieux. J'en aurais fait un paradis sur Terre. Cette ville appartient à ses habitants. Vous n'êtes que l'un d'eux. Mais je suis à la tête de l'ordre. Tu l'étais, Starik. Tu l'étais. Et c'en est déjà fini pour ce top 8 des morts les plus marquantes de la licence. Si jamais on a oublié une mort que vous auriez bien vu dans ce top, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On sait jamais pour y avoir un épisode 2. Et si vous avez des autres idées de top également, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ça peut donner des idées de vidéos pour la suite. Mais enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait. C'était First pour la last expérience en direct de vos écrans. Et... paix sérénité